Hey, coucou, c'est Princesse, pour un nouveau Zoom. Aujourd'hui, Dumbo. Dumbo est un éléphanteau volant, grâce à ses trop grandes oreilles. Le film est inspiré de l'histoire d'Hélène Aberson, il est court car il a été réalisé avec un faible budget, son but étant de compenser les faibles recettes de Pinocchio et Fantasia. Dumbo est le seul personnage principal muet de tous les Disney, ce qui vise à le rendre plus attachant. Les producteurs ont également dit que Dumbo est un bébé, et les bébés ne parlent pas, logique. Ses mouvements et expressions ont été inspirés par Peter, le fils de son animateur. Dumbo aurait dû faire la une du magazine américain Times le 29 décembre 1941, mais a été remplacé par l'attaque de Pearl Harbor. Une suite à Dumbo a été envisagée, mais n'est jamais sortie. Dans l'histoire, Dumbo et tous les jeunes animaux du cirque devaient être perdus loin du cirque, en plein centre-ville, et chercher à le retrouver. Dumbo aurait dû faire équipe avec Timothée, Claude et Lolly, deux oursons jumeaux, jumeau, Dot, un zèbre, Jeffrey, un hippopotame, et Penny, une autruche jalouse de Dumbo, qui, contrairement à elle, s'est volée. J'espère que ce zoom vous a plu, on se retrouve bientôt, n'hésitez pas à laisser vos personnages en commentaire, salut paysans, je vais vous emmener sur Périscope, Snapchat, Facebook, noble paysan, suivez-moi, venez sur le bouton très beau.